On est de retour à CFRH 88.1 et 106.7 avec notre invité Denis Jean et sa thèse L'ethnogène des premiers métiers canadiens. Continue, euh, Denis, avec de, de ton parcours et euh, ton histoire. Euh, oui, bon, ça fait qu'on parlait de territoire. Hein? C'est là qu'on était rendu. Bon. Oui, oui. OK. Je suis en train d'arranger de quoi ici. Là. OK, bon, il va. Maintenant, je vais m'aventurer plus loin que ma thèse. Bon, ça fait quand même une dizaine d'années que j'ai déposé ma thèse. Hein. Oui. Ça fait que là, j'ai réexaminé les données généalogiques euh, que j'avais accumulées et je me suis aperçu que les, les, euh, les cinq astés de Pentagouette, ça c'est au Maine, ils, euh, ils étaient à Québec. Euh, les Pinets euh, par chez nous, on prononce Pinette. Euh, du bassin des Mines était à, à Québec dès 1703. Il résidait là. Euh, Jean Larocque, euh, de la Gaspésie était à la baie des Espagnols, aux portes de Louisbourg. Euh, Il était marié avec le jeune là-bas. Euh, les cinq Astins encore de, de, de Pantagouette étaient à Louisbourg. Puis euh, les labouves du bassin des mines étaient à Louisbourg. Ça, c'est la bouve-là, ces trois sœurs-là. Ils avaient de la parenté métisse un peu partout sur le territoire, c est, c est, à l'île Saint-Jean, au bassin des mines, etc. Bon, ça fait que là, puis de, ça fait. Que... Quand tu regardes tout ça, euh, ces gens-là, peut-être qu'ils n'avaient euh, peut qu pas, euh, euh, peut-être qu'il y avait eu des foyers métisses à différents endroits. Mais, mais en, en, avec l'immigration, euh, ils en viennent à occuper un territoire que je délimite, délimite comme si, et, et c'est le, le territoire de ce peuple métis-là. C'est un, un peuple métis spécifique qui est différent de celui du domaine du roi, euh, puis euh, d'autres endroits, okay? que de, de, de, de l'Outaouais ou ces coins-là. Bon. Euh, ça fait que euh, c'est le peuple métis qui est issu des, des, euh, des abénakis, des peuples abénakis de l'Est. Hein, les Micmacs, les Malécites, les Pantagouettes, etc. Puis euh, ces peuples-là ont un, un héros mythique qui s'appelle blue Maintenant, il y a, a, a, a d'autres euh, peuples amérindiens qui ont un héros un héros mythique semblable, mais il s'appelle pas Ça fait, fait Imagine-toi, transporte-toi dans le temps, puis tu as les petits-enfants avec le maire, parce que le maire, c'est eux qui transmettent la culture euh, autochtone, là. en tout cas amérindienne, là, puis, puis, euh, puis qui, qui il raconte toutes les les, les, les, les, les, légendes, les contes et légendes et tout ça, Puis qui parle aux, aux, petits enfants de Close Cap, puis rendu à un certain âge, les petits gars, ben, ils commencent à, sont vus assez qu'ils, qui, euh, qui, assistent au conseil des anciens, tu sais, des, des des, euh, des, des, Amérindiens, Puis là, bien, ils parlent de Close Cap, puis tu, tu, tu, tu, plein d'affaires comme ça. Ça fait que, c'est Close Cap qui fait le peuple métisse issu des peuples à de l'Est. Le territoire des peuples à Benaki de l'Est, on va essayer de le délimiter, c'est à peu près de la rivière Richelieu, Richelieu. puis là tu descends Saint-Laurent, la, la côte de l'Est, qui est une région historique, là, ça c'est le bassin de c'est en allant vers la Gaspésie, comme ça tu fais tout le tour de la grande péninsule maritime et tu reviens par la Nouvelle-Écosse, puis tu descends, puis tu te dépasses tu arrives jusqu'à la rivière Kennebec, aux États-Unis. Ça, c'est à peu près le territoire des, des peuples albinaki de l'Est. Tu peux ajouter, termes, aussi, les les, les là-dedans. Ça fait que les, les, euh, puis les Métis, mais où ils sont à la déportation, okay, parce que je vais revenir là-dessus tantôt, où ils sont à la déportation, leur territoire, c'est de la rivière Chaudière, ça fait tout le tour de la Grande péninsule maritime et puis ça va jusqu'à jusqu jusqu la rivière Pantagouette et le peuple Pantagouette qui habite cet endroit-là. Ça fait que tout ce territoire-là, c'est le, le territoire métis. Ça, ça veut dire qu'en arrière de chaque arbre, dans chaque baie, au sommet de chaque montagne, il y a un métis. C'est ça, le territoire métis. Ce n'est pas l'affaire qu'il y en a un là et qu'il n'y en a pas un à côté. C'est le territoire. Le territoire métis, c'est où résident les métis, et où ils sont. C'est aussi simple que ça. Bon. Fait que là, j'ai parlé de la culture ancestrale amérindienne. Faut il faut glisser un petit mot sur la culture euh, du côté des pères européens. Hein? Bon, à l'époque où les colons arrivent ici, de, de, ces gens-là, ils avaient une culture ancestrale. Okay? C'est ce qu'on appelle les cultures ancestrales médiévales. C'est culture celtique, culture nordique, hein, les Normands, puis ouais. les Basques aussi. Bon, ça fait que là, c'est... Euh, <coughs> euh, excuse moi une seconde. Mais c'est ça, ça fait que là, c'est parce que pour les Amérindiens, hein, moi, je, je les appelle les Indiens, là, parce que pour deux raisons. C'est parce que c'est les Indiens, d'après l'article 35, 35.2 de la, la, la, la, la, la Constitution canadienne. Puis parce que nous autres, chez nous, on a tout le temps dit les Indiens. On ne disait pas les, les, les, les sauvages, on ne disait pas les peaux rouges, on ne disait pas les Premières Nations non plus. Hein. On disait les Indiens, ça fait que bon, c'est comme culturel, c'est un terme affectif, c'est les Indiens. Ça fait que là, pour les Indiens, la, la date de mainmise effective, c'est 1763, la date de mainmise effective pour les Européens. Mais pour les Métis, il y a un consensus qui semble se développer chez les chercheurs que ce serait 1850. Ça fait que là, les territoires Métis, issus de, de, de, de la Gaspésie, mais surtout de la colonie de l'Acadie à cause de la déportation, mais ils sont rendus dans la rivière Richelieu, ils sont rendus à la paroisse de l'Acadie de Montréal, ils sont rendus ici, ils sont rendus là, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont installés dans tout le, le contour du, du, du lac Saint-Pierre. Hein, euh, la, la, la, on dit le lac Saint-Pierre, c'est l'étendue d'eau qui est en face de Trois-Rivières. Mm. Bon. Maintenant, je vais parler de quelque chose d'autre, c'est la traite libre. Puis encore là, je vais aller plus loin de ma thèse. J'en ai seulement glissé un mot dans ma thèse. J'ai posé la question, j'ai dit qu'il faudrait faire de la recherche là-dessus. Il n'y a personne qui le fait. J'ai approfondi mes réflexions là-dessus. Et j'aimerais parler du mécanisme interne de l'Alliance franco-autochtone. Je dis l'Alliance franco-autochtone et non pas l'Alliance franco-amérindienne ou franco-indienne comme le disent les amérindianistes, parce qu'eux, ils voient seulement deux groupes ethniques, deux catégories de groupes ethniques, les Européens et les Amérindiens. Mais si les Métis ont existé, s'ils formaient un peuple, s'ils si avaient une culture qui leur était spécifique, à ce moment-là, ce n'est pas une alliance de deux, c'est une alliance de trois. C'est une alliance tripartite. Et si tu regardes l'histoire, donc parce que les, les les, les, le métissage dans la colonie de l'Acadie, ça commence à la décennie euh, 1610. Puis, dans, dans le Gaspésie, euh, gaspé en Micmac, c'est euh, en 1629, la plus ancienne source euh, qu'on qu peut trouver, malgré qu'il y a sûrement eu des, des métissages avec les Basques là, dans le siècle euh, précédent. Euh... C'est <coughs> bien important de, de saisir ça. ça fait Il faut parler d'alliance franco-autochtone. Bon, maintenant, cette alliance-là allait euh, débuter euh, par une alliance entre les couronnes d'Europe et les chefs amérindiens et par extension avec les peuples amérindiens. Mais ça, c'était une alliance avec les, les, les dirigeants. Okay. Mais dans les colonies, il y, avait, il y a eu des colons. Bon, Ça fait qu'il y a une alliance en mmh. haut, puis une alliance en bas sur le terrain. Et cette alliance-là sur le terrain, c est, c est, c est, c est, ce sont les Métis qui l'ont créée, c'est eux qui l'ont fondé et c'est eux qui l'ont gardé aller pendant euh, un, un, un siècle et demi, en tout cas. Mais là, euh, puis une des caractéristiques... Il bon, faut revenir sur le, le, le, la, la question de la traite, parce que les premiers intermédiaires, dans la traite, ce sont les peuples amérindiens avec d'autres peuples amérindiens. Hein? Puis ils échangent, les, les, les ils reçoivent les produits européens, euh, ils, ils donnent des fourrures, puis ils, ils, ils, ils échangent les produits avec d'autres peuples amérindiens. Puis okay. ça fait que sur le littoral atlantique, il y a eu des peuples intermédiaires, surtout les Micmacs en premier lieu les Micmacs qui échangeaient avec euh, d'autres peuples amérindiens. Puis euh, mais quand les Métis sont arrivés, il y a eu euh, procréation et création du peuple Métis, ce rôle-là a, a échu aux Métis. Puis les Métis sont devenus les intermédiaires dans la traite, ainsi que les intermédiaires dans la diplomatie, les intermédiaires dans plein de domaines. Puis ça fait que c'est les Métis qui étaient le ciment de l'alliance franco autochtone Bon, ça fait que une des caractéristiques de la, de, de la traite chez les Amérindiens, c'est que la traite était libre. C'est-à-dire, puis là, je vais, je vais, je vais lire un, un petit bout de, de, de, de, de, de, de ma dernière recherche. Bon, ce fait qu'on sait, dans la vallée de Saint-Laurent, ce n'était pas la même chose. Les, les Européens ont imposé des, des monopoles. Hein. Même Champlain, il a, il a fait pendre un, un dénommé Laval parce qu'il avait contre, contrevenu. Il, a, il avait pratiqué de la traite libre avec les Amérindiens, en fin de compte, sur le Saint-Laurent. Mm -hmm. que La seule place était libre, c'était lors des foires des fourrures. Ça, c'était une fois par année, ça semble-t-il. Bon. Mais... Donc, la, la traite libre se déroule sans entrave de la porte de quiconque. Bon. Maintenant, pourquoi qu il y a eu la traite libre euh, dans, les, les, euh, dans la grande péninsule maritime, sais, dans le territoire des peuples euh, à, à Benaki de l'Est et non pas dans Saint-Laurent? Euh, il y a plusieurs raisons. ok, mais de, La principale, c'est tout simplement que les, les Micmac étant des... Euh, euh, se regroupant en, en, en, en petits groupes, en tout cas beaucoup plus petits que les Iroquois de Saint-Laurent, mais ben, ils étaient là. Là, dans mon texte, j'ai écrit là, ils étaient là, là en italique, ils étaient là, tandis que les Iroquois, mais ils n'étaient plus là. Il hein? n'y a, a personne pour défendre la traite libre sur Saint-Laurent, ils étaient tous morts, ou qu'ils étaient partis chez les Hurons, ou en tout cas, ils n'étaient plus là. Bon. Donc, les colons français dans la colonie de l'Acadie, en Gaspésie, en tout cas dans le territoire, le Wabniagawak, c'est ça le terme du de, de, territoire des peuples adbenaki de l'Est. Euh, les, les colons euh, français qui, qui ont résisté dans ce territoire-là, ils, ils, ils, ils, ils, ils, ils, ils ont profité d'un degré de liberté pas mal plus élevé que ceux de la, de, de, du Canada, c'est-à-dire de, de, de, des colons qui étaient dans la vallée du Saint-Laurent et ce sont les unions mixtes et les métisses qui, euh, euh, qui sont la progéniture de ces unions-là qui constituaient le, le ciment de l'Alliance qui rendait cela possible donc les métisses sont des gens libres ça ne faisait pas l'affaire du tout de la couronne de France et après ça de la couronne britannique euh, qui avait à subir cet affront-là <rire> qui ne contrôlait pas le commerce tu sais. ça, ça fait que donc, l'alliance euh, franco autochtone telle qu'elle s'est pratiquée dans le Wabniagawak, a tenu en échec les deux plus grands empires au monde pendant un siècle et demi. Hein? Ça, il faut le réaliser. Ça n'a mm. jamais été mentionné nulle part, cette affaire-là. Ça fait que ça ne faisait pas l'affaire des couronnes d'Europe de, de, et le Traite libre ne faisait pas l'affaire non plus. De, de, de la traite libre telle que pratiquée par les, les Métis et, et euh, les, les colons français aussi. Hein? Ça ne faisait pas nécessairement l'affaire des, des, euh, des chefs amérindiens non plus. Parce que les, que le, parce que les, les, les Métis, c'est les gens libres, ils ne répondent à personne, ils défendent leurs propres intérêts. Et ils ont entraîné dans le sillon euh, les, les, les colons français. OK. Ça fait que ça, c'est pour ça. Maintenant, euh, si tu veux, on peut, euh, on peut aller chercher, euh, je veux juste présenter un peu, je ne sais pas combien de temps qu'il nous reste. Euh, si tu as des questions, tu, tu dois sûrement avoir des questions en, en attendant que, que je sorte ça. Là. Oui, puis, euh, la langue, c'était quoi? Alors, les Français, puis, euh, les Métis français, puis, euh, les Mi'kmaq, euh, les Abenaki, c'était quoi? C'était-tu un mélange ou c'était euh, le français? Les gmétis, ouais. et même euh, certains colons français, étaient multilingues. Okay. Okay. Euh, chez les Basques, par exemple, euh, par contre, au, au 16e siècle, il, il s'est développé un, un pidgin qui est une langue de contact qu'on appelle, qui est un, un mélange de, de, de langue amérindienne et de basque. Chez les colons français, c'est pas ça qui est arrivé, mais il y avait beaucoup de gens, il y a eu beaucoup de... de, de, de, de, de ça c'est un autre rôle des métisses, mais pas seulement les métisses, qui étaient des, des, des traducteurs, hein, des, des, des interprètes, hein, qui, qui, qui, pour les, les autorités, que ce soit tant ecclésiastique que... que que, que militaire ou colonial. Tu sais. C'est ça qui euh, qu a été la situation linguistique. Puis peut-être que tu, tu vas comprendre un peu mieux quand je vais parler de ceci. Ce n'est pas directement en rapport, mais ça donne une idée que, que, que, uh, que, uh, qui s'en va dans ce sens-là. Là, là j'aimerais parler des choses de, de chose que, que j'ai recueilli dans ma thèse et que j'ai uh, transcrit. Uh, y, y, les métisses étaient désignés de deux façons par les ethnonymes, hein, les, les, les noms d'ethnie et les descriptions. Là, je vais, donner des, je vais commencer par des ethnonymes. Ça, c'est euh, sur le territoire de la colonie de l'Acadie, mais aussi en Gaspésie. Hein. Bon, ça fait premièrement l'ethnonyme acadien. L'ethnonyme acadien, c'était euh, utilisé pour désigner les Indiens. C'était euh, euh, euh, utilisé pour désigner les, les, les, euh, les métisses de la colonie de l'Acadie. Et plus tard, seulement à partir de, de vers 1690, à peu près, euh, 690, pardon, on, on, euh, les autorités françaises ont commencé à, à, à, à utiliser le terme acadien pour désigner les colons français. Mais on n'a jamais trouvé d'auto-identification acadienne avant la déportation. C'est seulement vers la déportation que, on voit le, que les gens euh, commencent à, à s'identifier comme des Acadiens. Dans les sources, on n'a rien trouvé avant ça. Donc, Acadien, Acadien français, Acadien indien, ça c'est tous les termes qu'on a utilisés pour désigner les métis. Gaspésiens, mulatos, qui veut dire mulate en français, mulatresse, métif, ok, c'est écrit -ce métis, là, avec un F, métis français, half-breed, Half-breed Acadian Indians. <rire> Il complique un peu, Ce sauvage, sauvagesse, métis sauvage, métisse sauvage et indigène. Ça, c'est tous des termes que j'ai recueillis avant 1763 qui, qui ont été utilisés pour désigner des métis. Maintenant, on va passer aux descriptions. C'est une autre façon de désigner les métis. Bon. Ceux qui ont du sang mêlé. Ça, c'est tout, j'ai tout ramassé dans les sources là, primaires. Là. Uh, Those who are allied to the greatest Indian families. Indian, c'est greatest families, mais j'ai mis Indian parce que c'est évident, c'est dans le contexte de, de, du texte là, que, que, où j'ai recueilli ça, c'est les, les familles amérindiennes. Bon, puis, uh, toute la colonie formée par leurs descendants a une portion de sang sauvage. The peculiarity en anglais, « The peculiarity is the result of the early settlers having intermarried with the savages. » Après ça, « Le teint cuivré, les pommettes saillantes, les cheveux noirs longs et raides qui résulteraient de ce que ces individus ont un mélange de sang sauvage. » Un autre, « Les ancêtres se sont alliés à des sauvages. Had Indian blood in them. » They are of a dark complexion in general and somewhat of the mixture of the Indian. Je à mixed breed. Ça mm. fait que ça, c'est toutes des descriptions que, que, que les, les, les, euh, les commentateurs du temps ou les autorités ont utilisées pour euh, désigner les métis. Il y avait. Euh, 14h20. Bon. Il y avait, euh, oui. La, la relation entre les. les les Métis et euh, les Autochtones, on va dire les Mi'kmaq les Abénaquis, c'était une relation pas mal intégrée. Mais c'était-tu la même affaire pour les Britanniques avec les Mi'kmaq et euh, les Abenakis Bon, euh, moi, ma perception de l'histoire, ce qui est arrivé, c'est que, que les Métis étaient admirés par les Amérindiens et ils étaient aussi craints c'est les deux en même temps, c'est un mélange des deux, ou selon les circonstances. Parce que comme je, je l'ai expliqué, les, les, les métis défendaient leurs propres intérêts, s'il faut le reconnaître, mais par, parfois aussi les intérêts de, de, de l'Alliance au complet. Ça fait qu'ils pouvaient se retrouver euh, au combat comme à, à Ristigouche en 1760, euh, qu'ils que, qu étaient avec les, les, les Amérindiens, puis ils étaient avec les Français, puis de, même avec les, les deux groupes de métis ensemble, parce qu'il y avait des réfugiés, qui, qui sont, je ne sais pas si on peut les appeler ces réfugiés, c'est ce groupe-là, que, que une partie des gens qui, qui sont venus à, à Ristigouche, puis qui provenaient de, de, de la colonie de l'Acadie, c'était des métis. Environ 7 de la population de qui, qui étaient là, qui provenaient de, de, du sud, c'était des Métis, mais ce n'était pas le même groupe de Métis que les Métis de la Gaspésie. Ça fait que, que tous ces gens-là, ils étaient là pour se battre ensemble. Tu sais. Mais d'autres fois, les Métis, euh, euh, euh, c est, c est, c est, comment je dirais, euh, surtout en, en, envers les autorités, euh, ils faisaient preuve d'une grande indépendance. Il y avait... Euh... On va dire en relation, tu sais, après un bout de temps, c'était du monde qui était nomade. Là. Ils ont commencé à s'établir. Euh, comment ça s'est développé, cet établissement-là? Euh, euh, Veux-tu répéter la fin de ta question? Ils, ont, euh, ils étaient nomades pour un bon bout de temps, puis après ça, ils ont venu à commencer à s'établir. Comment, comment ça s'est développé, cet, cet établissement-là, comme à Caracat puis euh, euh, à gauche, dans ces points-là? Là. Bon, premièrement, euh, euh, les, les, les, les, les peuples abenakis de l'Est, qui étaient des peuples euh, cueilleurs, euh, chasseurs et, et pêcheurs, euh, l'expression les, les, les, les, les, les, qui est utilisée souvent, c'est semi-nomade ou semi-sédentaire. Mais euh, les métisses, eux, euh, ont, ont eu tendance à, à, à se sédentariser plus vite que, que, que les euh, les, les, euh, les Amérindiens. Il faut comprendre que les, les, euh, les, les métis sont beaucoup plus euh, adaptés à, à la, à, à la, la, à, aux exigences de la civilisation occidentale. Puis, puis euh, c'est pour ça que moi, moi j'ai dit, j'ai écrit dans ma thèse, les métis sont parmi les deux et entre les deux. Hein? Ils peuvent aller se promener chez, chez les Amérindiens. Ils vont voir mon oncle qui est là. Ils peuvent aller voir ma tante qui est, euh, qui est chez les colons français. Mais ils, ont, ils sont aussi leur propre famille et parfois leurs propres établissements euh, qui, qui, qui, euh, qui est métisse. Ils ont une culture métisse. C'est ça. Ça fait. Ils sont entre les deux et parmi les deux autres. Dans ta thèse, ça fait de la recherche sur beaucoup de familles. Euh, les familles qui t'intéressaient le plus, c'était qui? Ben c'est là, c je vais revenir là-dessus quand on va parler de, de la colonie de l'Acadie la, la, la semaine dans la prochaine émission, mais, mais euh, c'est certain que les les, les, les les familles les plus intéressantes c'est celles sur lesquelles on a plus, le plus de documentation. Hein? Ça fait que là, tu peux. Les Saint-Castin, c'est une histoire extraordinaire, les Saint-Castin. Tu sais. Puis, regarde, euh, en 1711, après la chute de Port-Royal en 1710 et avant le traité du Trec en 1713 qui cède l'Acadie à, à la couronne britannique, mais, mais les, les, euh, Bernard Anselme de Saint-Castin est nommé commandant de l'Acadie de tous les sauvages par la couronne de France. C'est quelque chose, là. C'est grand boss. C'est lui que pour les Français, la couronne de France, c'est lui qui dirige tout le monde. C'est lui l'intermédiaire entre la couronne de France et tout ce qu'il y a dans la colonie de la dans en terme de peuplement. Ça fait qu'il y avait une sorte de... Après ça, tu les Latours, tu les Latours aussi, c'est une histoire extraordinaire, les Latours. Bon, c'est... Les, les, les chefs amérindiens qui sont des métisses aussi, ça, les autres aussi ils, ont, ils, ont, ils ont une histoire assez particulière. Tu sais. ouais. ben, on va parler de ça dans la prochaine émission. On peut peut-être oui. un peu plus de détails dans ces affaires-là. Puis en finir pour cette, cette semaine, ce sera quoi? Donne-nous donne un peu d'aperçu pour la semaine prochaine ou la, la semaine d'après. J'en euh, ai parlé un peu là, au commencement. C'est... Moi, dans ma thèse, j ai, j ai, j ai, euh, il y a deux choses que j'ai faites. Premièrement, c'est de, de suivre les métis dans leur migration. Puis puis ça, ça c'est intéressant. C'est là, là que, que j'ai été capable de distinguer un comportement distinctif que, que, puis, euh, que, que les métis avaient tendance à se rassembler en, entre eux. Tu sais, euh, puis, puis euh, euh, la. la une autre chose, c'était les. c'est relié, c'est examiné après le traité du Trek, les migrations qui se sont passées à ce moment-là, et les migrations qui commencent dans le temps du Grand Dérangement après la fondation de Halifax en 1749. Bon. On arrive à la fin de l'émission pour aujourd'hui. OK. on va se reparler bientôt pour notre prochaine émission. Merci oui. beaucoup d'avoir participé à, ces affaires 88.1 et 106.7 à la question métier. Merci, là. Merci. Ça, ça fait plaisir. À la prochaine. OK, merci.